J'ai une question pour vous. À votre avis, à partir de combien d'euros de chiffre d'affaires on peut vivre de sa passion Je m'appelle Cia, je suis l'auteur du Guide du Blogueur et ma passion, c'est d'aider les gens à vivre une vie plus accomplie, plus épanouie à travers l'entrepreneuriat. Et donc, je suis business coach, je suis l'auteur du Guide du Blogueur, je forme les gens à travers des programmes en ligne et j'ai créé ce mastermind pour vous aider à véritablement atteindre cet objectif, pas simplement à travers du savoir et de l'instruction, mais à travers un accompagnement semaine après semaine. Alors, si vous vous posez la question de combien il faut que je gagne par mois pour vraiment vivre de ma passion, mon chiffre à moi c'est 10 000 euros par mois ou 100 000 euros à l'année à peu près. Et si c'est votre objectif, le mastermind va vous y aider. Je vais vous expliquer pourquoi après. J'ai mis beaucoup d'années avant de comprendre ce chiffre de 10 000 euros. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était 3 000 et après, j'ai cru que c'était 5 000. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'il y avait des, des cotisations, des impôts, qu'il euh, fallait investir dans des sous-traitants, éventuellement dans la publicité, que je voulais participer à des événements, que je voulais avoir un bureau. Tout ça fait que si vous ne voulez pas vivoter de votre business et que vous voulez avoir plus de temps libre, il va falloir augmenter votre taux horaire et avoir un objectif qui vous permette d'avoir au moins 10 000 euros par mois. Et si c'est votre cas et que vous savez que juste de la connaissance, ça va pas vous aider et que vous avez besoin d'un groupe de personnes pour vous encourager semaine après semaine, vous aider, vous conseiller, euh, vous supporter dans cette tâche-là, alors le Mastermind preneur est fait pour vous. Alors, je vais vous expliquer euh, de quoi il s'agit. Il y a cinq éléments à ce mastermind. Et l'élément central, c'est les réunions hebdomadaires. Alors, à quoi ça ressemble En fait, on va se retrouver chaque semaine avec les 10 membres du groupe et que je vais mener, je vais être votre, voilà, votre leader, votre modérateur, votre animateur. S'il le faut, je vous donnerai des conseils évidemment parce que moi-même, je suis passé par là donc je suis capable de vous donner des conseils. Mais l'idée, c'est que vous entriez entre vous. Et donc, vous allez venir toutes les semaines et chaque semaine, il y aura ce qu'on appelle le win of the week. Alors ce que j'ai appris et ce que je vous enseigne et ce que je vais utiliser, euh, c'est issu de, de ma propre expérience parce que moi-même je fais partie de deux groupes mastermind, j'ai un coach et ça a eu un grand impact dans mon business. Et donc toutes les semaines, on va se retrouver et chacun va pouvoir partager son win of the week. Qu'est-ce qu'il a réussi dans sa vie pro ou perso Histoire de s'encourager et de se remémorer nos réussites. Et après, on aura deux « hot seats ». Les « hot seats quoi », c'est quoi C'est bah, qu'il y aura deux personnes chaque semaine qui vont passer, qui vont exposer leurs problèmes, leurs difficultés, leurs défis. Et nous tous, on va aider cette personne avec bienveillance et à travers notre expérience. Donc, vous imaginez bien que quand vous avez un souci, un problème, un problème et que vous cherchez à le résoudre tout seul, c'est un petit peu moins efficace que quand vous avez un groupe de personnes pour vous aider, n'est-ce pas non seulement il y a ce groupe, mais encore une fois, j'ai pu atteindre ce business à six chiffres et je vais pouvoir vous donner des réponses concrètes à vos problèmes. Donc, on aura ça chaque semaine, toutes les semaines de l'année. Et ça, ça va être l'élément central. Ça va être un rendez-vous immanquable dans votre agenda. Et toutes les semaines, vous allez vous dire, j'ai cette réunion, cool, si j'ai des problèmes, je peux partager, j'ai des gens avec qui en discuter, euh, j'ai un groupe qui m'accompagne, je ne suis pas tout seul. Donc, c'est ça que je vais vous offrir. Deuxième élément dans, cette, dans, cette master, dans ce mastermind, c'est deux journées en immersion à Paris par an. Donc, une fois un jour au printemps et un jour à l'automne, on va se retrouver qu'entre nous pour une journée de travail intensif, mais aussi très conviviale autour d'un déjeuner. Donc, il y aura des temps d'atelier, des temps de conférence, des temps d'échange, des temps de travail. Et l'idée, c'est qu'on puisse se retrouver pour s'encourager encore plus fort. Parce que même si on se retrouve chaque semaine à travers une visioconférence, rien n'est plus puissant qu'un contact en tête-à-tête, -tête, en présentiel. Donc ça, ce sera deux fois dans l'année et c'est inclus dans, euh, euh, dans ce mastermind. Alors, vous verrez la liste des bonus en bas, mais je peux vous dire qu'un des bonus, c'est aussi de vous offrir un pass VIP à la rencontre solopreneur. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que la rencontre solopreneur aura lieu un, un samedi et cette journée d'immersion aura lieu la veille. Donc, quand vous viendrez, vous viendrez pour deux jours euh, de travail. Et donc, euh, voilà, ce sera totalement… Votre voyage sera rentabilisé et vous allez en ressortir encore plus fort. Troisième élément de ce mastermind, c'est un groupe WhatsApp pour garder contact. Un groupe privé entre nous où bah, 7 jours sur 7 vous pouvez poser vos questions, euh, partager vos joies et vos peines et savoir que, en toute confidentialité, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Donc ça, c'est très précieux parce que euh, dans la vie de tous les jours, on n'a pas toujours quelqu'un qui est là pour nous écouter, n'est-ce pas Donc, ce groupe WhatsApp, il est pour vous et il sera inclus. Chaque semaine, vous allez avoir aussi quelque chose de euh, moins agréable, mais pas moins utile. Et au contraire, quelquefois, les choses… Euh, euh, bonnes pour vous, sont moins agréables, comme un questionnaire pour vous apprendre à vous autodiscipliner vers la réussite. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement, chaque vendredi, mon équipe va vous envoyer un email avec un lien pour un Google Forms où il faudra noter de 1 à 10 euh, votre score sur 5 à 10 aspects de votre vie. L'idée, c'est que ça va vous aider à vous autodiscipliner. Est-ce que vous avez fait votre routine matinale cette semaine Voilà, -ce... bon, je l'ai fait presque tous les jours. Allez, je me mets 7. Est-ce que vous allez respecter votre parole quand vous êtes engagé durant cette semaine Ah ouais, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. 2 sur 10. C'est des questions auxquelles moi, je réponds chaque semaine aussi. Et ça m'aide parce que ça m'aide à conscientiser les bonnes choses que je fais et les manquements que j'ai pour m'aider à progresser. Donc, c'est un questionnaire qui est là pour euh, nous entraider. Okay c'est en toute bienveillance que je vais vous demander de faire ça. Et je vous garantis que rien que de répondre le questionnaire chaque semaine, ça vaut en fait votre implication, votre investissement dans ce mastermind parce que je suis certain que ça va changer euh, votre quotidien. Et vous le savez, quand on change notre quotidien, et eh ben, la somme de nos quotidiens font qu'on atteint des grands objectifs. Et dernier élément de ce mastermind, c'est que tous les mois, on va recevoir un livre. Okay. Je n'ai pas de livre sous la main, j'en ai là, là. j'en ai dans ma bibliothèque, euh, que j'aurai sélectionné sur un thème précis. Et en fait, ça va vous éviter d'acheter des livres de temps en temps euh, et de jamais les lire. Je vais vous envoyer chez vous un livre en français tous les mois et ça servira de fil rouge durant le mois de euh, mastermind. Okay. Donc, vous recevrez chez vous un livre, vous n'aurez pas à réfléchir. Fidèlement, il faudra le lire. Et donc, on pourra travailler sur cette base aussi. Je vous laisse découvrir la liste de tous les bonus. Il y en a pour plus de 10 000 euros, okay rien que pour les bonus. Donc, je vous invite à regarder ça. Et si vous êtes là parce que vous voulez développer un business à six chiffres et que bah, vous me connaissez un minimum et que vous me faites confiance et que vous avez envie que je vous accompagne durant toute l'année, que je sois votre mentor en fait, euh, d'une certaine manière, parce que vous savez que avec mon énergie euh, sur vous, vous allez pouvoir progresser plus rapidement que seul. Et qu'avec neuf autres membres, vous allez pouvoir euh, avancer plus vite. Si vous êtes convaincu de ça, postulez. Prenez, on va prendre un rendez-vous où on aura une discussion. Euh, J'évaluerai si vous êtes euh, un, un potentiel bon membre de ce mastermind et vous pourrez évaluer si je suis un bon leader pour vous. Donc, Prenez rendez-vous avec le bouton postuler et j'aurai un grand plaisir de vous avoir au téléphone, de discuter avec vous et de voir si euh, vous pouvez faire partie de cette aventure. Donc, il n'y a que 10 places de disponibles. Si vous êtes intéressé, ne tardez pas, postulez et à très, très bientôt.